Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question est-ce qu'on peut combiner à la fois une méthode de scalping, de day trading et de swing trading Alors oui, c'est possible bien sûr, mais je vous conseille d'apprendre d'abord une méthode de scalping et après, vous verrez qu'à certains moments, vous avez certains trades de scalp que vous pouvez transformer en day trade ou même en swing trade mais euh, il est beaucoup plus efficace d'apprendre d'abord une méthode de scalping parce que vous ferez beaucoup plus de trades, donc vous entraînerez beaucoup plus à, à trader euh, avec une méthode en utilisant bien sûr les conseils qui vous sont donnés, les indicateurs qui vous sont donnés, et euh, vous pratiquerez ainsi euh, le, le scalping de manière très efficace et à ce moment-là, vous verrez à quel moment vous pouvez transformer certains trades en, en day trade ou en swing trading. Vous devez aussi euh, savoir que vous aurez un nombre de trades bien gagnants bien différents entre le scalping, le day trading et le swing trading. Parce qu'en scalping, vous devez euh, viser au moins 85% de trades gagnants. La plupart du temps, euh, si vous avez une bonne méthode, ce sera 95% de trades gagnants pas 100% de trades gagnants parce que ça, c'est utopique. Mais on vise bien sûr un maximum de, de trades, mais euh, parfois, il y, a, il y a des accidents. Mais ce qui, ce qui est très intéressant, c'est que euh, vous pouvez cumuler ainsi des petits trades qui ne durent pas très longtemps et accumuler ainsi vos gains très rapidement. Par contre, le day trading, ben ça demande parfois beaucoup de patience. Donc vous pouvez engager un trade en, en, en day trading si vous ne faites que ça et parfois attendre des minutes, attendre une heure avant que vraiment euh, votre position devienne gagnante. Donc ça c'est déjà un peu plus stressant, en tout cas c'est mon point de vue. Et puis après vous devez gérer, gérer ça, vous devez euh, arriver à, à mettre, euh, remonter votre stop au break even euh, de manière à ne pas perdre. Et puis lorsque, lorsque votre trade devient gagnant, la question est de savoir est-ce que je maintiens ma position ou est-ce que je coupe une partie ou est-ce que je coupe la totalité À quel endroit est-ce que je dois la couper Et ce, ce genre de questions se pose également pour le swing trading. Et là en plus, le swing trading, puisque vous laissez vos positions ouvertes euh, au-delà de, de 24 heures, d'abord vous avez des frais, bien sûr au-delà de 24 heures, et puis euh, en plus de ça, euh, la question est de savoir comment se comporte euh, votre trade comment, durant la nuit. Euh, moi, il m'est arrivé, lorsque je faisais du swing trading, de me lever euh, la nuit pour, euh, pour voir où en étaient mes positions, euh, stresser si ma position était négative, ou me demander est-ce que je devais euh, couper ma position qui était en gain, et puis le lendemain matin, vous vous relevez, vous voyez que vous avez perdu. Euh, tous vos bénéfices donc c'est n'est pas évident, il y a des traders qui ont, qui ont perdu non seulement leurs bénéfices mais qui ont perdu leur femme aussi parce qu'ils se levaient la nuit et ça devenait une vie impossible. Donc à vous de voir aussi ce que vous voulez faire comme, comme, comme trading, si, si vraiment le trading va occuper 24 heures de votre vie ou bien si vous voulez vous contenter d'une ou deux heures par jour, ce que je vous conseille et ce que vous pouvez tout à fait faire avec le scalping. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur la question. Euh, je fais du trading depuis 10 ans, je n'ai pas trouvé de méthode vraiment très efficace en day trading et en swing trading. Bon, quand, quand il y a des nouvelles formations qui sortent, je les achète pour voir un petit peu ce qui est proposé et voir réellement si en dehors du scalping il y a des méthodes efficaces. Donc je reste ouvert un petit peu à, cette, à ces conditions-là, mais pour le moment, c'est toujours le, le scalping que je trouve le plus intéressant pour les différentes raisons que je vous ai données ici. Donc à vous de voir un petit peu ce que, ce que vous choisissez comme, euh, comme méthode, euh, ce qui vous conviendrait le mieux. Euh, et à ce moment-là, bon à vous de faire votre choix. Vous pouvez acheter différentes euh, formations, euh, ce n'est pas la peine de payer 10 000 euros pour une formation, vous avez des, des formations qui coûtent quelques centaines d'euros, voire 1 000 euros ou, ou un peu plus, et qui vous donneront euh, en principe des bonnes, des bonnes indications, des bonnes informations. Maintenant, à vous de voir si vous trouvez en day trading et en swing trading euh, une bonne formation. Moi, je n'en ai pas encore euh, vraiment trouvé pour le moment, donc je vous conseille plutôt le, le scalping, et je vous conseille ma formation Scalping plus Ishimoku qui elle vous donnera des résultats très très rapidement. Donc si vous êtes intéressé par ça vous trouverez un lien euh, sous cette vidéo et ici sur la vidéo euh, dans le coin supérieur et euh, vous pouvez voir ici en dessous de ma vidéo aussi les avis de mes étudiants, vous allez sur le sur le lien Serge Demoulin Avis et vous verrez ce que pensent euh, mes étudiants de de cette formation et vous verrez les résultats qu'ils arrivent à obtenir très rapidement. Donc à vous de choisir. Si vous avez déjà suivi certaines formations et que vous n'avez pas de bons résultats, et eh bien c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de vous inscrire à, à une de mes formations. Et je vous conseille donc Scalping plus Ishimoku. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, ça me fera plaisir et partagez-la. Je pense que ce sont des, des bons conseils que vous pourrez donner à vos amis. Et si vous voulez me retrouver dans une prochaine vidéo, eh bien vous savez ce que vous devez faire. Vous vous inscrivez ici sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo, eh vous cliquez sur la petite cloche et vous recevrez un avis à ce moment-là. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.